Salut, moi c'est Eli, vous voulez créer votre catalogue ou votre magazine en ligne Restez connecté, vous allez apprendre quelque chose. Si vous êtes dans la mode ou dans la décoration, ou vous êtes plutôt créateur euh, et que vous voulez développer votre marque, euh, il est intéressant d'avoir votre magazine ou votre catalogue. Aujourd'hui, il y a des outils pour créer votre catalogue en ligne ou votre magazine en ligne. Euh, le fait d'avoir euh, votre magazine en ligne, ça... Ça donne ça a plusieurs avantages. D'abord, c'est facile à mettre en place et, euh, et ça réduit réellement les coûts. Parce que si vous voulez avoir un magazine sous format papier, c'est encore d'autres coûts. C'est très intéressant de commencer déjà votre magazine en ligne, de pouvoir le distribuer. Et à un moment donné, quand vous avez une belle audience qui en veut plus, là, vous pouvez euh, partir sur le format papier. Donc aujourd'hui, dans, ce, dans, ce, dans cette présentation, dans ce tuto, nous allons vous montrer un outil que nous utilisons, nous, pour créer des magazines en ligne. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir la présentation et on se retrouve à la fin de la présentation. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais faire un tuto sur euh, la façon dont vous pouvez créer votre magazine en ligne. Aujourd'hui, il existe euh, pas mal d'outils pour créer votre propre magazine en ligne. Euh, par exemple, vous êtes dans la décoration, ou vous êtes euh, dans la mode, ou vous êtes pâtissier ou pâtissière, ou, du moins vous êtes artisan, vous créez vous-même vos, vos, vos trucs ou même si vous publiez des articles, etc que soit votre métier si vous avez envie d'avoir un magazine en ligne que vous voulez offrir gratuitement ou pour lequel les gens vont, vont s'abonner il est aujourd'hui possible de le faire moi j'utilise une, une, une plateforme que, que j'aimerais vous partager donc là je suis au sur le back-office de la plateforme euh, on va commencer par avec un nouveau un hein. bon là c'est un ancien sur lequel je travaillais euh, je, on, va, on va on va faire un test avec la déco ok vous allez voir que ce n'est pas compliqué du tout de construire votre magazine. Alors, je vais mettre, je vais lui donner une déco magazine. magazine. Je ne veux pas que ce tuto soit long. Donc, je vais essayer d'aller vite. Euh, déco magazine. Description. On va dire que c'est de la déco. Tac. Je lui donne le nom. Ok. Next. Maintenant, nous avons des templates. Ok. Vous pouvez choisir parmi les templates selon le thème que vous voulez. Hein. Euh, vous voulez... Hein. Le, le, le thème qui vous concerne ou euh, tout peut-être que tout ça là, dans, dans tous ces templates il n'y a rien qui vous inspire du tout pas de problème, vous créez tout vous, vous créez vo vous-même votre magazine hein, à partir d'une page blanche et vous allez voir, c'est comme je dis ce n'est pas compliqué du tout euh, croyez Bibi Bibi dit la vérité euh, bon, je choisis celui-là parce qu'on est dans la déco je pense que c'est ce qui est le plus proche de la déco on y va, tac ok on va commencer à travailler dessus euh, je suis allé un peu trop vite mais bon je vous expliquerai tout ça donc là euh, je vais quand même vous montrer les outils si je clique là là, sur, sur la maison tac je reviens là où là où on était avant ok donc euh, j'ai la possibilité de supprimer mon magazine peut-être que ce que j'ai fait ça m'intéresse pas je, je, je vais le supprimer je l'enlève euh, ça, c'est un preview, ça veut dire que si je veux voir à quoi ça va ressembler une fois que ça va être lancé en ligne, c'est ici que je clique. Je peux aussi dupliquer mon magazine. Peut-être que j'ai fait un, un template qui est pas mal et je veux le réutiliser, bah je le duplique et je, je retravaille dessus. Voilà. Et ensuite, bon là, on retourne là, là où on était avant. Celui-ci, c'est pour changer le background, euh, l'arrière-plan, pardon, euh, de, mon, de ma zone de travail, par exemple. Je vous montre, hein. vous voyez ça a changé. Donc je le remets sur le blanc. Pas besoin de mettre une couleur flashy là. Ok, donc c'est fait. Ce euh, icône, c'est pour euh, ramener des. Je voulais pas. Euh, vous voulez. Euh, vous avez des photos que vous voulez utiliser, donc que vous voulez télécharger sur votre back office. C'est vous cliquez là et vous, et vous uploadez. Vous, vous téléchargez sur le back office. Ok. Euh, ça c'est pour écrire du test, ici c'est pour ajouter des formes, carré, etc. Ok, vous cliquez dessus, ça vient, ok, je veux peut-être que ça soit un peu petit, tac, je le mets là, je vais changer la couleur parce que euh, ça me plaît pas, je le veux comme ça, pas mal, ok, donc voilà des choses que je peux faire. Je fais, donc là je fais, je clique, euh, clique euh, euh, je clique dessus. Euh, et voilà la, la barre là s'affiche et puis je choisis euh, comme je veux faire bon, je peux aussi faire des couleurs euh, gradient hein. donc voilà bon on n'en est pas là euh, quoi d'autre je vais vous montrer assez rapidement l'outil créer de la transparence tac je peux rajouter un lien sur euh, donc, euh, une, adresse, euh, une adresse web hein. je peux rajouter un lien sur, le, sur, sur, la, sur la forme en fait et je peux décider si ça va s'ouvrir dans la même sur la même page, sur, la, sur, le, sur la même fenêtre ou dans une autre fenêtre. Ok, quoi d'autre Donc euh, le par exemple vous voyez là bon non ça c'est pas c'est pas la bonne exemple parce que c'est une photo sur un cadre pas la même chose. Ça veut dire que je peux euh, je peux épaissir, je peux travailler sur euh, euh, la bordure. Euh, je peux la couleur de la bordure euh, le, La dimension Je peux, bon par exemple Je vais mettre 3 Je vais mettre euh, 3 peut-être que c'est pas pas énorme, énorme Je vais 10, hein. Donc je peux dire si ça va être caché Ou Ou, ou visible Etc sous quelle, quelle, quelle forme ça va se présenter Donc là je vais mettre euh, solide Ok donc vous voyez là il, ça, ça apparaît euh, toc, toc, toc. Donc, la couleur par exemple, Hop, je mets ça, Hop. ok. Ensuite, donc si je veux avoir de l'ombre, ok. c'est là, je peux le décaler un peu. L'ombre, tac, ok. Euh, quoi d'autre Si je veux que le, le, le bord soit un peu rond. Je peux partir là-dessus. Ok. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez faire. Ok. Je clique droit. Euh, delete. Ça disparaît. Quoi d'autre euh, Je peux rajouter des images. Donc, si je veux rajouter des images, je rajoute l'icône image. Et je viens là. Pareil, je peux rajouter un, un lien dessus. Euh, bon, je peux lui donner un nom, etc. Et puis, aller chercher l'image. Je clique dessus et ça vient. Ok. Je clique droit, Je supprime. Là, euh, les icônes, là, c'est pour supprimer, par exemple, la page sur laquelle je travaille. Je peux la supprimer. Je peux dupliquer, je peux dupliquer la page. Je peux rajouter une, une page vierge avec ça. Ok. Bon, maintenant, ceci dit, on va commencer. Euh, ah, le test. Donc le test, ce test par exemple. De data. Supposons que le la police ne me plaît pas, je vais changer la police. Je viens là, hein, je change de police. Ok. Je change aussi de couleur. Là. Ok. Je change. Bon. Là, nous on va laisser comme ça. On va marquer déco. Déco magazine. Hop. Déco magazine. Magazine. Tac. Bon, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre Bon, on va changer cette couleur. Si on veut, on peut, on peut virer. Hein. Mais bon, là, pour, pour le coup, on va le laisser. On va juste changer la couleur. Tac. Je vais laisser comme ça. Hop. Tac. Bon, on va voir ce que ça va donner. Celui-ci, si on veut. Le garder, on peut le virer aussi si on veut, mais si on veut le garder, on peut partir là-dessus, tac, la photo, elle n'est pas à nous, bon, je peux la supprimer, ok, je fais ça, et je vais chercher une autre photo de couverture, une autre photo de couverture, dadada. on va mettre ça, je clique dessus, donc ici c'est pour regarder, celui-ci c'est pour supprimer, pour le sélectionner, c'est celui-là, d'accord Ok, elle est venue. Vous voyez la photo est trop grande, elle dépasse le cadre. Shape, elle réduit, et c'est bon. J'ai J'ai ma photo sur ma page de couverture, donc j'essaie de le positionner comme j'ai envie. Ok Il se peut que vous ayez envie de mettre des, des Règles Donc il y a des règles que vous pouvez mettre Si vous voulez aligner des trucs etc Ok Donc ça c'est possible Je remets à sa place parce que moi Pour le moment il n'y en a pas besoin Qu'est-ce que je peux dire d'autre Magazine numéro Votre magazine numéro un. Votre magazine, magazine numéro, Hop. numéro, 1 Allez, numéro 1 C'est un peu un peu voilà le un peu un un peu Ok, c'est bon. Bon, voilà, laisser. Euh, je ne vais pas trop travailler sur le copywriting, moi. Hein. Euh, donc, si vous voulez, vous mettez des tests là, vous les ou des adresses, euh, etc., vous le mettez là. Du moins, tout ce que vous, voulez en, vous avez envie de mettre. Euh, ça, c'est le copywriting. Euh, ce n'est pas, pas bien posé. Il pose très bien. Ok. Hop. Euh, quand je fais le clic droit, vous voyez... Euh, ça, là, c'est pour, euh, par exemple, euh, comme je superpose pas mal d'éléments, par exemple la photo, le, le cadre, etc. C'est pour euh, euh, euh, dire, par exemple, si je suis sur le, le fond, je veux que ça remonte. Je fais clic droit dessus. Je peux lui dire, euh, je veux que ça monte ou je veux que ça descende ou je veux, veux l'envoyer directement à l'arrière-plan. D'accord ça, ça, ça sert à ça. Ou je veux l'envoyer au premier plan, par exemple. D'accord alors, donc là, quand je l'ai fait, il a il a enlevé le cadre. Si je le fais encore, bring to front. Hop. Hop. Ok, donc là, je vous mets en arrière. On va mettre back. Send to the back. Ok, il est retourné en arrière. Deuxième page. Oups. Bon, nous, ça, ça ne nous plaît pas. On veut le changer, par exemple. Supposons que sur cette page, on veut mettre euh, euh, la, la table des matières. Je peux virer ça. Je peux virer ça. Delete. Clignot. Delete. Delete. Delete. D'accord. J'enlève tout ça. Et j'en fais. Je vérifie juste les autres pages. Tac. Ok. Ok. Ok, ok. Et truc. Alors, donc, ok, ok, ok. Donc, moi, je veux mettre une, une, une table de matière. Euh, là, par exemple, hein, autre, encore autre chose. Là, vous avez la couverture. Page 2, au fait, c'est le, le derrière de la page de couverture. Ok. Euh, je peux décider. Soit de le laisser comme ça ou euh, je veux je veux mettre ma table de matière là-dessus. Donc, table de matière, je peux dire juste pour dire ce qui va être dans ce magazine. Euh, je peux mettre ça, du test. Ok. Je vais mettre du Arial. Ça va être plus simple pour moi. Arial ou Abel. Bon, hop. Ah, ah, ah. Allez, plus loin, Arimo. Arimo. Ça, c'est le test, c'est le titre. Donc, euh, je vais prendre, par exemple, 18. 18, euh, je veux que ce soit gras. OK, je vais mettre table. Oh. Table. Table des matières. Table des matières. Hop Mmh. Alors, augmente un peu plus, peut-être. Ok, c'est bon. Table des matières bingo. Euh, Arimo. Ou plutôt sommaire. Hein. Ou sommaire. Bon. Je vais mettre sommaire. Hop. Sommaire. Sommaire. OK. Et à partir de là, vous mettez euh, euh, tous vos tests, genre euh, 1, 2, 3. Quoi. On va faire ça comme ça. 1. Ouais. D'abord. OK. OK. 16. Travailler avec Arimo. 1. Alors, j'ai euh, ouais. un clavier. 9. 1. Bon, on va mettre... Euh, OK. 2. 2 dit un truc 3 euh, ok donc euh, ainsi de suite euh, copier 5 5 6 Bon, ainsi de suite, hein. vous, avez, vous avez compris l'idée Et je fais ma table de maintien par exemple Et je continue Une fashion Peut-être que euh, cette euh, cette page ne m'intéresse pas Je peux le virer oui, je confirme que je veux virer cette page. Ok, donc là, on y va. Et j'ai ma troisième page. Partie de ma troisième page. Maintenant, je vais commencer à mettre, à mettre mes photos. Bon, cette page aussi, on va la virer. Mmh. Tac, confirme. Ok, on y va. Donc, je vais commencer à, à, à travailler. Bon, je peux changer cette photo. Je mettre celle là, ok, tac, position bien, et je mets mon test, je mets mon test, CTRL V, CTRL V, v. v. copier, bon alors, je vais donner une forme à ça, donc je veux justifier par exemple, donc soit je ne peux pas justifier, soit je le mets à gauche ou à, ou à droite, comme ça me semble mais dans notre cas ce que nous allons faire hop. Hop. alors donc c'est bon tac si on veut rajouter un titre on peut le faire pour donner pour dire le nom de ce qu'on veut de, de, de ce qu'on fait du moins de ce qu'on présente change. Je mets. Je mets du combien Ouais. Allez. On utilise combien ici 22. Allez. On du 22. 22. Gras. Ou pas. Ok. Un rimo, on a, on a pris. Tac, tac. Alors. Votre déco... Su-mesure. sur mesure Je pense à... On le voit pas bien. Donc... Euh. Hop. 22. Un deux, deux, deux. Alors. Hop. Ok. Ok. Bon, là, on peut travailler un peu. À... On peut encore travailler un peu là-dessus, hein, parce que. Déjà, la police n'est pas terrible, hein, pour ça. Pas non plus. Hop. Script, c'est ce qu'on a appris tout à l'heure. Ouais. On continue. Peut-être que moi je veux avoir que deux photos là. Ce que je fais avec le je supprime, clic doigt, supprime, hop. Le test là, je le mets là. Le test là. Ok, on va faire ça par exemple. Là. On vient là, on télécharge notre photo. Hop. Hop. Hop. OK. Par exemple, je peux. Vous voyez que la photo sort du, sort du cadre. Ça, ça va pas poser de problème euh, quand on va l'imprimer, quand, quand on va mettre tout. Euh, quand on va le publier, par exemple. Alors, je peux faire ça. Tac. Ok. On y va. Ensuite. nous on peut mettre un truc par exemple là notre choix nos choix nos choix allez hop nos choix la couleur là ça ne me plaît pas on revient en tu tac hop, on change de photo soit par exemple, là, on va prendre le temps, on va virer celui-là, confirmer, on revient à tube. tac. Ah, j'ai viré la page carrément. Alors ça, j'ai fait un gaffe. J'ai fait une gaffe. <rire> Alors, hop. Alors… Undo, undo, undo, undo… Mm, mm, mm. <rire> Recréer la même chose, c'est pas grave. Tac, je supprime ça, ça me plaît pas. Alors, ça On peut faire ça. Tac, je supprime ça, ça me plaît pas. Je prends une photo. Hop. Tac, je dis. Je vais celui-là. Tac. Hop. Je mets le test dessus. Hop. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Je vais mettre nos choix. Nos choix. Nos choix. Allez. Okay. Tac. Tac. Je vire un. Je change là Il ramène une photo. Tac. Bon, celui je ai pas besoin. Il agrandit. OK. Mon choix centralise centralise c'est là où si j'ai besoin de, de règles, je ramène ma règle tac je le mets dessus et c'est parti c'est parti c'est parti ok tac celui là je le vire ok je ramène la règle à là où elle était. Donc ça c'est bon. Ça c'est passé droit. Hop. Ok, nickel. C'est bon, cool. On avance. Donc là, je veux du test. Je, mets, je peux laisser le test là. Je pense que la présentation de cette page, est pas mal. Ce que je peux faire, c'est la photo qui est derrière qui ne me plaît pas. Je peux la changer. Je mmh. peux penser là. Elle est pas mal. Sauf que on la voit pas bien. On ne voit pas bien, donc ce que je vais faire, je vais la modifier. Je vais modifier la présentation de la page. Tac. Ouh. Mmh. Tac. Ouais, on peut mettre là. Comme ça. Je recule un peu. Peut-être que ce soit un peu plus sympathique hein, hop, le test. Si on change de forme, c'est moi qui fais mon magazine. Alors, je mets le test que je veux euh, pour raconter un. Hein, Raconter ce que je veux. Donc, euh, hop. La photo, je pense qu'elle n'est pas. Elle est, elle est pas mal comme ça. Ok. Je remets. Le test, je le mets de côté. Je change un peu. Car, hop, on test. On va dire ça, on prend ça, il est là. On le met là, ok. Donc, on va changer le test. Hein. Euh, C'est nous qui écrivons le test, donc on fait ce qu'on veut. On lui donne la forme qu'on veut, de manière à est ce que cela respecte ce qu'on a envie de faire donc on y va Tac. alors je modifie un peu je modifie ce test Hop. Hop. donc on est d'accord vous faites votre magazine vous écrivez vous même les tests hein. vous dites ce que vous avez envie de dire euh, donc je vais supprimer ça, ça m'intéresse pas. Tac. Je supprime ça. Ok, je prends ça. Je reviens. Je justifie sur. Je justifie sur la droite. C'est bon, c'est nickel. c'est ce que j'ai envie de dire. Ok, super. Ça me va. On continue. Tech. celui ci je le dessine un peu bien c'est bon on est à la septième page voilà vous avez vu à peu près l'idée euh, comment on peut faire et vous faites la même chose euh, jusqu'à jusqu'à la fin y si, a, si, euh, si vous voulez rajouter plus de de, de, de pages vous, vous vous cliquez sur plus et puis c'est parti hein, vous rajoutez une autre page donc là vous avez une page blanche depuis cette page blanche vous créez ce que vous avez envie de créer quoi euh, si vous voulez mettre un titre vous ramenez votre titre vous ramenez un test vous faites ce qu'on a vous faites ce qu'on avait fait tout à l'heure donc vous cliquez dessus et euh, il va vous ramener la barre euh, pour que vous puissiez éditer le test euh, donc euh, voilà vous, vous paramétrez et puis vous écrivez votre test et si vous voulez ramener à euh, si vous voulez ramener un, un, un, par exemple une forme, donc on va faire ça par exemple, hein, on ramène ça, tac. Alors peut-être qu'on a envie de créer un truc, je lui donne une forme, une forme, je vais dire 20, non, c'est pas celui-là, ça va être 20, 20. 20. Il a mis 200 carrément. Il disait 20. Ok. Oh, il en faut un peu plus. On va mettre 50. Ouais, 50, c'est mieux. 50. 50. Oh, c'est moche. Bon, on va mettre 100 alors. Oh. 75. 75. 75, ouais, on dit que ça ressemble à quelque chose, la couleur, on change la couleur, la couleur n'est pas terrible, on la met comme ça, je copie cette couleur là, peut-être que je veux que l'autre aussi soit pareil, copier, Quelle couleur on va lui donner Peut-être que hein? Et que j'ai envie de rajouter une photo. Tac. Je rajoute ma photo. Là. Et je vais aller chercher ma photo. Tac. Ok. Je lui donne la forme que je veux. Okay. je peux glisser un peu la photo et voilà. ça fait ça et je mets les tests que je veux etc donc c'est pour dire à partir d'une page blanche vous pouvez créer ce que vous avez envie de créer donc ça s'enregistre systématiquement euh, si vous voulez regarder après à quoi ça ressemble votre travail vous cliquez sur preview ok donc il y a différentes façons d'ouvrir le, le magazine donc, vous cliquez sur la flèche, ça s'ouvre. C'est comme ça que ça s'affichit euh, euh, quand les gens vont le consulter. Hein. Je vais vous montrer comment est-ce que vous, vous partagez et tout. Euh, donc ça, c'est une façon de l'ouvrir. Vous pouvez aussi l'ouvrir comme ça. Hop, vous cliquez dessus, vous lâchez. Vous cliquez dessus, vous lâchez. Vous cliquez dessus, vous lâchez. Comme vous ouvrez un papier normal. Ou euh, vous cliquez euh, sur le coin et ça s'ouvre. Okay? Donc il y a différentes façons de l'ouvrir. Je retourne sur mon back office donc je suis là et euh, autre chose donc vous pouvez l'imprimer vous pouvez imprimer sous pdf donc là j'ai cliqué sur pdf il est en train de le générer en pdf et à partir du pdf maintenant vous pouvez le, le distribuer en ebook si vous voulez etc par mail ou quand les gens vont venir s'inscrire sur votre site web ou etc ou votre plateforme de travail donc là vous avez la version vous cliquez sur la version euh, ça va là, ça va s'ouvrir en PDF dans votre navigateur pour vous pouvez télécharger. Et embed, au fait, c'est pour. Euh, genre, vous voulez euh, euh, le mettre sur votre site. Euh, L'intégrer euh, sur votre site. Vous copiez le lien là, vous le mettez sur votre site et ça va s'ouvrir exactement pareil sur votre site. Euh, comme je viens de vous le montrer. OK. console. Autre chose, c'est Publish. Publish, au fait, ça vous permet de donner. Donc, c'est comme vous allez publier. Publish, au fait, ça permet de. C'est comme si vous publiez un site web. Ok, quand vous allez cliquer dessus, ça va le mettre en ligne. Donc voilà, c'est ce que les gens vont voir. Quand vous, quand vous allez l'envoyer, c'est ce que les gens vont voir. Ok. Euh, je... Il y a un truc que j'ai oublié aussi de vous dire. Vous avez la possibilité de mettre une photo en arrière-plan, hein? euh, de manière à ce qu'au lieu qu'on voit le... le fond gris là, on verra, on verrait plutôt une photo. D'accord. C'est, il, a... il y a une possibilité. Donc ça, c'est ce que nous, nous avons fait. Donc on a fait la première page de bon sommaire bien hein, et voilà vous voyez comment ça rend euh, par exemple ce cadre là de cette photo dépassait le cadre mais vous voyez comment ça, ça sort ok donc euh, vous avez la possibilité de faire des choses des choses sympas avec avec cet outil J'espère que cette présentation vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter en allant sur web-entrepreneuriat.fr. Je vous laisse le lien sous, sous la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être au courant de nos prochaines publications. Bye bye